il va y avoir un petit peu, vous êtes un petit peu familier avec cette configuration, sauf que en Bélier, le Mars s'extériorise, c'est-à-dire que c'est toute l'énergie sort, hein, elle, elle est utilisée dans quelque chose à l'extérieur, dans une compétition, dans des rivalités, dans, vous voyez, euh, et tout ça dans votre secteur du travail, donc euh, ça va un petit peu être compliqué euh, vos rapports avec vos collègues, vos supérieurs, etc., hein, il va y avoir très, très certainement euh, euh, des petites crises. Hein, euh, bon, cela dit, vous êtes excellent hein, quand il y a une crise, vous savez extrêmement bien, euh, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, euh, vous avez les, les bons arguments, les bonnes idées, vous voyez clair, hein, vous êtes en général très perspicace pour tout ça, donc à mon avis, cette période Bélier, en plus de ça, ça ne va pas être tout le temps, hein. c'est vous savez, le soleil avance, donc chacun à votre tour, hein. pendant deux trois jours, vous allez devoir affronter une petite crise dans le boulot, mais bon, ça passera hein, rapidement et puis bon, ça ne laissera certainement pas de traces. Enfin, bon, on va voir plus loin quand même. Euh, après le 19, et eh bien le Soleil sera en taureau, et là, pour le coup, euh, conjoint, non, oui, conjoint à Uranus et en dissonance avec Saturne, ça ne va pas être simple. Hein. Euh, pour le premier décan, euh, ça bloque du côté des, des relations, ça peut. Euh, moi, je pense que c'est surtout relationnel et qu'il peut y avoir aussi quelque chose dans le la maison. Hein? Peut-être qu'il peut y avoir des travaux à faire dans la maison, que vous avez été victime, je sais pas, des éléments, hein? et que bah, vous aurez peut-être une période un petit peu difficile parce que il y aura des ouvriers, vous voyez, vous serez perturbé quoi. En ce qui concerne mercure, votre planète d'échange, euh, euh, donc qui gère hein, tout ce qui est communication, mais votre mental aussi, les, les rendez-vous, les contacts, tout ça, euh, donc mercure elle est bien placée euh, du 1er au 10, elle est en, en poisson donc euh, bon, vous avez du répondant, hein, Vous êtes, euh, vous avez des idées, euh, on peut même vous faire des compliments, ou c'est vous qui serez un petit peu flatteur, quoi que ce soit pas trop dans votre nature hein, d'être flatteur, et puis euh, les compliments en général, euh, bah euh, vous faites euh, comme si vous n'aviez pas entendu. Euh, je sais pas pourquoi ça vous gêne, hein. vous avez, il y a deux signes, la Vierge et les scorpions, qui sont un peu gênés euh, par tout ce qui est compliments. Euh, vous serez plus volontiers euh, à faire des compliments aux autres euh, qu'à en, en recevoir. Euh, les enfants sont aussi au premier plan avec mercure en 5, alors soit parce que vous devez les faire travailler, hein, soit parce que euh, peut-être vous avez euh, des messages à leur faire passer. Alors après ça dépend quel âge hein, ont vos enfants, mais bon, il faut leur parler. Après le 11, Mercure sera en Bélier et donc euh, comme euh, hein, le soleil, et donc euh, ça va accentuer peut-être le côté un petit peu pas conflictuel, hein, parce que ce sera pas vraiment euh, du conflit, ce sera plutôt du rapport de force euh, par exemple, ou euh, une mauvaise entente avec l'un de vos collègues, euh, vraiment euh, euh, quelque chose qui peut s'arranger euh, rapidement, parce que Mercure est, est, est très rapide, hein, elle ne fait pas de, de boucle ce mois-ci, donc ça va être, euh, le, le problème ça va être une journée, hein, euh, même pas. Donc euh, je pas, essayez de, de calmer les choses, ne jetez pas d'huile sur le feu comme vous aimez le faire souvent, ne vous montrez pas taquin, vous voyez, moqueur, euh, bon, Faites comme si vous n'aviez rien entendu, je pense que c'est encore ce que vous avez de mieux à faire! On passe maintenant à Vénus, planète d'amour, planète d'argent, et finalement planète de tout ce qui nous fait plaisir! Hein. Et donc Vénus s'installe le 3 avril en Gémeaux. Je dis elle s'installe parce qu'elle va y rester jusqu'au mois d'août, va faire des allers-retours. Bon, si vous êtes ascendant Gémeaux, je ne vous dis pas l'amour va être au premier plan, mais euh, vous n'êtes pas tous ascendant Gémeaux, et euh, en plus de ça, c'est un signe, comment dire, un petit peu euh, très sexuel hein, euh, de votre thème. On, on lui attribue en tout cas euh, le secteur où va se trouver Vénus, euh, est souvent attribué à la sexualité, donc peut-être que vous allez être très attiré par quelqu'un et que ben, vous allez avoir beaucoup de désir pour cette personne. Hein? Ou alors tout simplement, il y aura un retour de flamme avec votre votre ami, votre conjoint euh, habituel, c'est possible aussi. Hein? L'amour évolue de manière euh, n'évolue pas de manière linéaire, hein? il y a des moments avec, des moments sans, euh, et là euh, si vous voulez cette Vénus en Gémeaux, elle est ambivalente, hein? c'est un signe double, donc euh, un jour vous serez euh, hyper amoureux, le lendemain vous serez indifférent. Hein? C'est d'ailleurs une façon euh, que vous avez souvent euh, de fonctionner, hein? le Scorpion, euh, vous aimez bien le système de la douche éco écossaise, hein? du froid à un moment, du chaud à un autre, et puis euh, comme ça hein, euh, votre amoureux ou votre amoureuse passe son temps euh, à, à penser à vous, à se poser des questions, à se demander pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça, hein, vous avez besoin euh, d'occuper exclusivement l'espace et euh, bon, avec Vénus en Gémeaux, euh, bah, c'est peut-être ce que vous allez parvenir à faire. Mais attention parce que ça peut se retourner contre vous, hein, si vous êtes trop dans la volonté de créer des crises pour que l'autre ne pense qu'à vous. Hein, euh, essayez de rester mesuré. On termine avec Mars et alors là Mars, elle n'est pas franchement votre amie hein, ce mois-ci. La planète des énergies euh, de toute nature, euh, positive ou négative, eh bien elle, elle est en Verseau. Hein, et vous savez que le Verseau est un signe qui n'est pas très, euh, c'est un signe important de votre thème. C'est un des angles hein, euh, de votre zodiaque, mais en même temps, euh, bon. Euh, euh, disons que euh, bon c'est quelque chose que vous rejetez un petit peu. Alors souvent, vous rejetez euh, vos origines par exemple. Hein, euh, beaucoup de Scorpions ont des problèmes avec leurs origines. Alors peut-être qu'il va en être question ce mois-ci, hein, euh, euh, ou de votre pays d'origine, ou, ou de vos origines euh, autres. Hein. Euh, et que euh, bon, vous allez apprendre quelque chose qui va euh, peut-être euh, vous faire de la peine, ou que vous allez être obligé de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, parce que euh, ça va créer de la nostalgie, ça va créer euh, des émotions que vous n'avez pas envie de ressentir. Hein? Euh, bon, au niveau de des énergies euh, actives, hein, de de, de l'activité, vous serez gêné aussi hein, par la conjonction de Mars et Saturne. Est-ce que vous vous êtes pas cassé quelque chose, un doigt de pied, euh, euh, un, un truc, à, un doigt de la main que, que ça vous handicape pendant quelques, quelques temps euh, Ça arrive, hein, des petits incidents de de ce type. Je dis pas qu'ils ça va être grave, hein? je dis qu'il euh, y a quelque chose qui peut euh, vous vous gêner euh, pendant, euh, en tout cas euh, jusqu'au 16, hein? et puis euh, bon après les choses vont, vont se calmer, c'est surtout euh, au, au, en début de mois finalement que, que la, la conjoncture sera un petit peu euh, difficile, et uniquement pour ceux du premier er décan, hein? donc euh, on, on essaye de ne pas trop se stresser, d'accord?